L'exposition Data Detox aborde un sujet qui nous concerne tous, car elle relate la façon dont nous utilisons Internet de nos jours. Étonnamment, beaucoup de personnes ne se sentent pas concernées par ce sujet car elles se disent qu'elles n'ont rien à cacher ou parce qu'elles pensent ne pas dévoiler leur vie privée lorsqu'elles naviguent sur Internet. À chaque fois que nous cliquons sur « j'accepte les conditions », à chaque fois que nous acceptions les cookies et que nous créons un profil sur un réseau social, nous autorisons les entreprises à collecter nos données personnelles, à nous traquer et à établir un profil pour déterminer quelles sont nos habitudes et nos intérêts. Nos données personnelles peuvent aussi être vendues à d'autres entreprises et être divulguées encore plus largement à notre insu l'exposition propose aux visiteurs de reprendre le contrôle de ses données personnelles avec des activités à réaliser sur place et aussi une brochure de l'exposition qui offre de nombreuses solutions alternatives.